Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 243 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Schoolgirls. Schoolgirl qui est un jeu de combat Marvelous. Over J.Y. -E. GGPO. Euh, donc il est en anglais, c'est un jeu de combat comme je disais, c'est un jeu de combat qui est plutôt... Atypique, voilà donc on va juste passer ça. C'est à moitié du français, à moitié de l'anglais. Vous avez vu, il est marqué chargement sauf que bah en fait c'est pas en français. Enfin, voilà vous m'avez compris quoi. Euh, on est single player, on va se mettre en mode arcade parce que le mode story euh, bah vous aurez le temps de voir. Ce qui est intéressant c'est de savoir comment on se bat, euh, quels sont les personnages. Euh, one super full character, two high powered character, three normal powered, powered character. On va prendre un. Donc on va prendre un, un caractère random, parce que je ne connais personne euh, là-dedans. Tiens, on va prendre lui là. Je connais absolument pas le jeu, les personnages, je sais juste que c'est un... Pas comme on le sait d'habitude. Effectivement. Wow. Qu'est-ce que c'est que ce jeu <rire> je je sais pas trop ce que je suis en train de faire Qu'est-ce que c'est que ce jeu Alors moi je suis à gauche hein. On est d'accord hein. Je suis Pain, pain Ok je... je suis en train de me faire démonter Je sais même pas comment on joue Je me fais démonter Et sinon tu me laisses jouer sinon en train de m'agiter, voilà. C'est un drap Voilà, je viens de faire un combat. Euh, j'ai complètement rien compris. Alors les graphismes sont... sont spéciaux parce que j'ai vraiment... Euh... j'ai vraiment du mal à... à trouver... Euh... à trouver comment s'appelle le... on va mettre un personnage random... à trouver le... le personnage, en fait le personnage ressort beaucoup... enfin je trouve qu'il ressort très mal par rapport au décor. Et apparemment, ça a l'air d'être que des femmes hein, au passage. Schoolgirl, de toute façon, je m'attendais pas à ce que ce soit des mecs, mais. Alors, je débloque des succès depuis. Des pro... des... Je débloque des progressions depuis tout à l'heure, mais je ne sais pas pourquoi. Ok. Ah, pour l'instant, c'est surtout moi qui me fais démonter. <rire> je, je, je sais pas comment faire des attaques. Je me fais démonter, c'est un truc de fou. Ah, elle m'envoie des bombes en fait, depuis tout à l'heure. Je vais me capter. Hop. Oui, je vais peut-être, je vais peut-être arriver à faire quelque chose. Oui. Non. Non. Non. Non. Ah, je me suis fait démonter. Alors, euh, je pense qu'il faut. Se... <rire> je sais pas si c'est moi qui suis très très mauvais. Il faudrait que je que je comment s'appelle que j'apprenne un peu les commandes donc euh, je vais essayer de refaire un truc en mode random en prenant un personnage au hasard et, euh, et on va essayer de voir ce qu'on peut faire ok est ce que je peux mettre sur start alors commande liste parce que du coup euh, voilà on va essayer de voir quelles attaques je peux faire avec tout ça alors, c'était quoi les super attaques Forbidden Procedure. C'est quoi ça MPMK? MK HK, HK <rire> C'est quoi C'est quoi au K en fait sur ma manette Xbox <rire> PK, PPPK HP, LP C'est. Je sais pas ce que c'est, moi, K. Bon bah. Ok, ok, ça va, J'ai recommence le jeu, je me fais démonter. Oh, putain, c'est moi qui fais ça Les attaques sont originales au moins, ça c'est sûr, on peut, on peut pas leur enlever ça. Par contre, franchement, l'IA est trop fort, est, je, je fais un, un combat 1 contre 1. Je ne comprends pas ce qu'il faut que je fasse, je je me fais me démonter, regardez, regardez oui, comme je me fais aplatir, je me fais rouler dessus comme dirait comme dira un, un collègue. Ouh, je vais peut-être arriver à gagner, je vais peut-être arriver à gagner, oui, oui, non, non. Putain l'enfance, non mais j'arrive n'arrive pas à me placer. Oh je l'ai mis Non J'ai gagné Non j'ai gagné J'ai gagné contre le personnage. Par contre, ils avaient deux barres de vie et moi j'en avais qu'une. Ok Ok Alors attendez, parce que moi j'ai, pour l'instant j'ai qu'une barre de vie à chaque fois. Et eux ils en ont eux, ils en ont deux, donc euh, déjà je comprends pas. Voilà, là, on va prendre deux personnages. Custom option, un armor bomber et un autre. Voilà. Deux personnages totalement à la tour, je ne les connais pas. Ah là, on joue à l'armégale, deux contre deux. What the fuck quoi. Donc là, moi je suis à gauche. Ah bah c'est un peu mieux comme ça. Vous ne pas que c'est un peu mieux quand même Que je, que je lui mets une belle raquette Hein enfin Moi je dis ça, je dis rien Voilà Et voilà, elle est out Je ne pas la faire longtemps Ah... Ah j'aime mieux ces parties là, vous voyez vous voyez, j'aime beaucoup mieux. Alors je sais pas si c'est moi qui suis... Voilà. c'est vachement intense là du coup j'ai trouvé comment un peu, un peu la mettre un peu à terme voilà pour une fois j'ai gagné ce qui est plutôt intéressant par contre euh, vous avouez que je n'aime pas du tout le jeu alors je suis pas vendeur hein, mais, euh, mais là euh, j'ai vraiment du mal à comprendre euh, de y avoir un univers donc là en fait je suis en mode arcade, donc du coup bah, ça finira pas avant un moment. Mais on va voir si j'arrive à faire pareil un peu avec tous les autres joueurs. Parce que pour l'instant, ce personnage, je, je l'aime bien en tout cas, le personnage que je, je, je sais pas du tout comment il s'appelle. Double, ok super, donc il euh, n'est pas marqué. Ouh, comment elle a pris cher en étant en l'air. En fait j'ai un personnage, il est... Il est... Je crois qu'il est ultra chelou parce qu'en fait c'est plein de personnages à la fois. Je sais pas, je, je connais comme je connais pas du tout le jeu. Ouh, je lui ai mis un wrap dans la tronche là aussi. J'ai un peu trouvé 2-3 combos sur, sur mon touche, donc du coup j'arrive à la dé, à démonter. On va voir si euh, si je fais pareil au, au, au combat d'après. Regardez-moi, mon personnage, il ressemble à rien. Comment on peut savoir que c'est une femme Ah oh, putain, il commence bien. Alors elle, elle, elle aime bien lancer ses lianes. Ces grosses lianes... En fait, je suis plein de personnages à la fois. Ah c'était elle, donc j'ai fait une super attaque, Je, vais je... <rire> pas compris, à quel point je ne sais pas ce que je fais, je le dis. je fais des choses que je ne sais pas, peut-être que je fais des choses, peut-être que je gagne en faisant exprès, peut-être que je gagne en faisant pas exprès, ladies and gentlemen, surtout des ladies parce qu'il n'y a que ça, il n'y a pas de public, il y a des décors qui sont, bon bah du coup ils. Sont... on peut dire qu'ils sont sympas les décors, même si euh, franchement, euh... Par rapport au personnage, euh, on, est, on est à fond dans du dessin et j'arrive pas à, à faire le, la part des choses entre le, entre le personnage et le, et le décor. Franchement, c'est ouais. sur un Street Fighter, on a bien la, la différence, est bien marqué. Que là, sur, euh, sur un Schoolgirl, on... voilà. voilà, là je l'ai mis à terre, il va y avoir son sa pote qui arrive et qui a déjà perdu un, un, un, un quart de sa vie. Mais cher. Ou je prends cher. On arrêtera le test à ma prochaine défaite. De toute façon, je pense. Parce que. On a à peu près fait le tour du jeu. Enfin, euh, pas le tour, mais. Euh, bon, il y, y a toute la story, j'imagine qu'il y a toute une histoire. Euh, après, c'est pas en français. Euh, et puis, euh, puis c'est. Je sais pas, ça a l'air limité. Alors, je pense qu'il y a quand même une communauté de gens qui doivent jouer à ça. Mais. Euh je vois ça beaucoup moins en, à haut niveau, et pourtant je sais que ça existe, je crois, enfin il me semblait, semblait que j'avais déjà vu ça à haut niveau. Euh, que c'était quand même un jeu qui était, euh, à, qui était apprécié. Et, euh, et je, je sais pas, moi j'ai du mal à voir ça à, à haut niveau, ce genre de jeu, même s'il si doit y avoir un peu, voilà, il y a, tout, il y a toutes les attaques, les combos, des combos, euh, de, on doit pouvoir parer assez facilement. Ah, mais c'est elle qui m'attaque là compliqué là à attaquer <rire> est ce que vous avez eu cette attaque <rire> donc c'est un jeu fun mais je pense que je m'ennuie vite voilà voilà ma conclusion, il euh, y a des pour et des contre. j'espère que je vais pas perdre, voilà j'ai gagné, that's a wrap, acceptable, allez on se fait un autre combat, Pour l'instant j'ai 4 victoires à la suite, ça commence quand même à devenir serré serré, mais j'ai pas bien compris pourquoi je m'étais fait complètement laminé avec mes autres persos, sachant que j'ai pas joué mieux ou moins bien, là j'ai juste trouvé 2-3 combos qui sont sympas avec elle, avec, ouais vous voyez je fais toujours à peu près les mêmes attaques, après du coup, c'est mes adversaires qui modifient leur technique. Moi, je toujours pareil. Vu que je comprends pas forcément tout dans le jeu là, et puis qu'ils te laissent pas forcément comprendre euh, non plus. Peut-être y avoir peut-être un mode, euh, un mode pour les gens qui, euh, qui, enfin, euh, un mode euh, comment s'appelle, un mode tutoriel sûrement. Mais pour l'instant, pour l'instant, je me fais surtout la vie. Enfin, je me, je me, fais surtout, je, je la mine surtout et euh, au début, je me fais surtout la miner. C'est surtout ça que je vais dire. Oui, je fais des attaques que je sais même pas comment je les fais quoi. Des nouvelles attaques. Hein. Bats a wrap. Alors plus au passage pour la terminer. Regardez, c'est est un personnage dégueulasse et en même temps, hein. c'est quoi, c'est quoi, c'est bizarre. C'est bizarre, voilà. J'en reste sur le fait que c'est bi bizarre. Attendez, il n'y en a qu'une, allez, je m'en fais une autre, allez. <rire> Juste une autre pour perdre. J'ai l'impression que je, je, je sais pas pourquoi, mais je la sens beaucoup moins bien celle-là. Hop Ouh, c'est tendu, là, c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu ça commence, Comme je dis, ça commence à être de plus en plus hardcore et mes attaques ne suffisent pas forcément à gagner. Ok, cette fois-ci ça continue, je pense. Je sais pas ce que, combien il y a de combats dans un, dans un mode. Ah ouais, je, dois, je dois tous me les faire, je pense. Tout le, tous les personnages. Sauf qu'on va arrêter. Voilà, on va arrêter sur ce jeu là. Euh, alors, je vais me répéter, mais par rapport à ce que j'ai dit pendant, pendant qu'on jouait. Donc, je le trouve bien. Euh, cela dit, bon, du coup, c'est un peu c'est un peu brouillon. Voilà. C'est le mot que j'ai cherché tout à l'heure. C'est un peu brouillon, parce que bah, par rapport au personnage, par rapport au gameplay, c'est vachement rapide. Euh, voilà, vous êtes plongé dedans direct. Si vous connaissez pas, euh, ça peut paraître un peu surprenant, comme ça, dès le début. Je pense que qu'il doit y avoir un sacré potentiel. Je pense que le jeu, il doit être joué par beaucoup de gens. Un peu, un peu comme un Street Fighter, une sorte, de, une sorte de variante. Avec son univers à lui, quand même, les personnages... Hein... Voilà, en plus c'est tous des femmes, euh, voilà, schoolgirl, hein, c'est pas pour rien. Mais euh, franchement, c'est pas le genre de jeu que je pourrais jouer euh, régulièrement. Voilà, après ça, c'est mon avis, je pense qu'on peut aimer, on peut ne pas aimer l'univers, le personnage, le, le dessin, comment il est fait. Voilà, ce que j'en ce dirais, c'est tout. Donc je vous dis euh, que si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, bon, je la trouve pas top top, mais... Euh, j'ai essayé de présenter au mieux euh, par rapport à ce que je voyais, euh, vous pouvez me le dire, mettez-le en commentaire. Euh, on se retrouve de toute façon pour la prochaine vidéo dans pas longtemps, on va essayer de partir sur un... de retourner peut-être sur un jeu indé, on va voir, je vois vous verrez très bientôt. Euh, et, euh, et puis voilà, sinon abonnez-vous, partagez pour faire connaître, si vous avez envie, si vous n'avez pas envie c'est dommage. <rire> voilà, on se dit à plus, tchou